parce que le dieu de leur père Abraham, Isaac et Jacob avait fait la promesse en disant jusqu'à ce que l'inéquité des Amoréens puisse arriver à pouvoir atteindre son comble. Alors à ce moment-là, je, je le ferai sortir et je le conduirai dans le pays où beaucoup le, le, le miel. C'est la promesse que le Seigneur avait faite. Nous lui sommes aussi reconnaissants pour la grâce qui nous a accordée aussi de ce que nous étions.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 réellement ce que Dieu a eu à pouvoir -moi, accomplir au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez très bien, frères et sœurs, ce que cette procérité d'Abraham, aussi naturelle, qui était sortie avec beaucoup d'allégresse, ayant vu effectivement que leur Dieu a manifesté des dieux tout puissants, sur le chemin pour entrer dans la terre promise, ils ne sont pas tous centrés. Bien qu'il y ait été la procédérité d'Abraham, vous savez cela, non Et aussi, aussi, nous sommes appelés aussi.. Être la postérité d'Abraham aussi, hein, c'est dans la promesse aussi. Et ceux qui sont entrés, frère c'était réellement la postérité d'Abraham. Mais pour qu'elle soit la postérité d'Abraham, il devait avoir la même foi. Amen. Oui, avoir la même persévérance. Amen. Amen. Avoir la même confiance qu'Abraham avait en son Dieu. Croire réellement et vraiment s'accrocher davantage, effectivement. C'est cela qui démontrait qu'ils étaient la postérité d'Abraham.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 après avoir tout surmonté, Et puis il nous montre comment il est tenu donc ferme, et donc avoir un, ainsi ainsi. Donc chaque jour et chaque instant, nous voulons être dans cette condition-là, pour que nous puissions toujours tenir ferme parce que le Seigneur a dit. nous a donné. nous dans le dans le livre de Joël. <coughs> Disons dans Joël le chapitre 2. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Verset euh, 21, il dit ceci. Joël 2, 21, dit, terre des crains pas, sois donc dans l'allégresse et rejouis-toi. Car l'éternel fait des grandes choses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 vous pouvez vous asseoir vous savez, nous lisons. nous avons lu Jérôme le chapitre 2 et je sais que beaucoup de parmi vous connaissent cette écriture et certainement peut-être la pensée que voilà probablement qu on va aller dans ce sens comme ceci ou comme cela comme je l'ai toujours dit, il est toujours important que lisons merci mon frère, lisons la parole de Dieu que nous laissions, réellement, le Seigneur, notre Dieu, nous conduire dans les choses qu'il qu veut. Et surtout que le cœur et l'esprit et l'âme, tout cela, soient vraiment ouverts pour que le Seigneur puisse s'aimer, ça c'est N'oubliez jamais ceci, frères et sœurs. Le Seigneur a, a sa façon de pouvoir faire les choses et, et il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et, et il s'adresse toujours à, à ceux que lui connaît.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 Il faut que chacun de nous puisse réellement arriver à pouvoir être ordonné, puisque notre Père est comme ça Regardez même d'abord, c'est l'exemple, le monde dans lequel nous sommes frères, il n'y a, y a aucune chose qui soit laissée comme cela. Chaque chose dans l'espace est à sa place. Et quand Dieu agit aussi dans son programme, il n'y a pas de désordre.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 ce n'est pas Dieu qui travaille. C'est quelqu'un d'autre, effectivement, qui a le droit de travailler. Et vous travaillez avec... Mais si l'Éternel est bâti à la maison, ceux qui travaillent, qui bâtissent cette maison, peut être jolis, mais ils travaillent, ils bâtissent enfin. L'apôtre Paul a dit ceci, « Moi, Paul, parce que c'est un homme que tu avait choisi. »« Moi, Paul, je posais les fondements comme un sage architecte. Donc le fondement ont été posés et celui qui doit bâtir, effectivement, doit toujours, toujours, toujours se référer sous ce fondement-là. En dehors de ce fondement, tu peux avoir une belle maison, mais il va s'épouler. Donc Dieu travaille réellement tout l'ordre Et il fait, il sait ce qu'il fait de la manière dont...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 Ils partiront, et quand ils partiront, si c'est un, un frère, il se sera pour voir. Je connais, je vais aussi monter mon église. Mmh. Mmh. Donc, il va de mort en mort, en fait. Mmh. Mmh. Parce qu'il va rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Mmh. Mmh. Ce n'est pas parce que tu as la connaissance qu'aujourd'hui, je dois me tenir pour pouvoir prêcher aux hommes. Mmh. Vous vous souvenez encore combien cet homme de Dieu, David,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 C'est un Dieu qui a des principes. Amen. Amen. Il va pas se mettre à genoux devant toi, mon frère. Il est devant toi, ma soeur. Jamais. Tu ne veux pas, tu veux faire comme tu veux. Il passe au champ. Et alors il dit effectivement il dit, voilà que là, lorsque le, le chars avançaient, paf, évidemment, là, c'était sur les chars et il était tiré par le bœuf. Alors pendant qu'ils avançait, qu'ils avançait effectivement, ça trébuchait sur, sur quelque chose et puis paf, oh, l'homme qui est à côté s'est dit ça, ah, avec la bonne volonté, effectivement, il suivait la léguesse dans son cœur, effectivement, et tout d'un coup, là, je voulais tomber. De pourquoi j'ai toujours dit, frère, il ne peut pas y avoir un homme qui soit responsable de la parole de Dieu. Amen. Dieu est le seul responsable de sa parole, de ce qu'il est, de son autorité, il est responsable. Alors on ne va pas faciliter les choses à Dieu. Amen. Non, non, non, non, non. Montrez-lui l'impossible qu'il fasse vous parce qu'il est le frère de l'impossible. Donc il faut venir finir avec euh, autant de conséquences. Dis, Seigneur, voilà ce que je suis avec autant de confiance. Amen. Frère, il n'y a pas d'impossible pour Dieu. Il n'y en a pas mon frère et ma soeur. ce qui était là, sur le char, allait réellement parce qu'il est tombé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 Peu importe les nombre d'années Alors là, Isa, a connaissez Isa, il a vu cela dire, oh, l'âge va tomber, je vais aider. Et c'était une bonne volonté, une bonne disposition d'un homme naturellement naturel et conscient. Il lève sa main pour toucher l'âge. En fait que l ne tombe pas. Oh. on veut dire les gens de l'applaudir, ah là là là, là. ce merveilleux qu'il a fait ça pour toucher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 Il dit, Moïse, Moïse, Moïse, souviens-toi quand tu montes d'abord, viens d'abord ici afin de pas commettre des erreurs en bas. Monte sur la montagne et observe très bien. Voilà comment l'âge sera fait, effectivement. Tu mettras des anneaux d'or. L'âge d'anneaux d'or ici, et tu feras effectivement la barre en la je pense, ici, et puis tu le feras passer entre les anneaux. Les sacrificateurs, effectivement, les lévites, porteront mon âge sur les épaules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 effectivement effectivement pouvoir voir et les David, aider tout le monde, de voir que <rire> la colère de Dieu est effectivement, Isa a été frappé sur place, et l'homme est tombé mort. Et la fête, c'est arrivé La vie c'est Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement Mais Isa n'avait rien fait de mal. Il venait comme tout le monde, effectivement, il chantait. Mais il a voulu simplement aider que l'âge ne tombe pas, le feu de Dieu est descendu, et a consumé la personne. Il était mort. Alors là, ils sont revenus à la raison. Il dit, nous avons commis quelque chose qu'il ne fallait pas. Qu'est-ce que nous avons fait C'est que il fallait que l'arche soit portée par les Lévites. C'est pourquoi on a l'arche, effectivement, au effectivement, là où il fut donc déposé, ainsi donc, vous connaissez comment Dieu a béni donc cet Donc, le principe de Dieu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 les choses, les situations qui se sont passées, que et tout a été donc réellement... Alors, les, et vous savez, les asiles, les gazam, les nuits, les pessis, passés, est rentrés, et il a fait tout ce qu'il faisait effectivement dans cela. Et alors la chose est devenue comme réellement déserte, il n'y avait plus rien, donc on ne veut même plus rien voir. Vous avez remarqué, frères et sœurs, votre attention, s'il vous plaît. Quand cette écriture ici a été prise, elle a été donc appliquée de manière à ce qu'on puisse voir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 Comme autrefois, les airs, c'est la pluie de, de blé, pardon, et les cuves, c'est le de des et et d'huile, Je vous remplacerai les années qu'on dévorait les, la souterraine, les gaz les, les, les, les Gaza. ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous rassasierez et vous célébrerez les noms de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen.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 Et tout cela était passé, et puis les autres ont commencé à équiper le territoire. Les juifs étaient dispersés de par le monde entier, vous connaissez comment les choses sont passés. Et puis, c'était les qui l'an prochain à Jérusalem. C'est vrai, notion Et c'est comme ça, effectivement, que le mouvement a commencé et qu'ils ont voulu retourner chez eux. Personne n'en voulait chez eux. Et comme l'Écriture dit, les Seigneurs Moi qui ai dispersé Israël, hein, je vais rassembler. Ah, vous le savez. Amen. Regardez comment Dieu a eu à pouvoir faire. Il fallait que le Conseil des Nations, donc l'ONU, puisse se réunir, effectivement.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 oui, qui a conduit à dépendance d'Israël, effectivement, de le côté. Effectivement, ils ont décidé le partage, effectivement, de la Palestine. Lisez les informations, écoutez. Alors, il oui, dit, j'ai rassemblé toutes les nations et je les ferai descendre de la famille de l'Israël. Là, j'entrerai en jugement avec elles. Au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage. Vous suivez Qu'elles ont dispersé parmi les nations. Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées.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 Oui, il manifeste réellement sa bonté et sa grâce. Mais il faut que vous fassiez très attention. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, ne laisse pas passer les choses comme cela. Vous vous souvenez, frère, quelque chose qui s'est passé dans ces écritures Je vais vous prendre un tout petit peu de temps. Vous vous souvenez de cette écritures Quand Samuel a eu à pouvoir ouindre Saül comme roi, quel était l'ordre que Dieu a donné à Saül, Samuel, Samuel effectivement, à de Samuel, à Saül Samuel, pour ce point, effectivement, il va voir exécuter cela. Dans 1 Samuel chapitre 15, je pense. Ou chapitre 15, je ne sais pas. Je ne bien. 1 Samuel, là, il est bien. 1 Samuel. Au chapitre 15. Je vais 1 Samuel, chapitre 15, verset 1, il dit. Samuel dit à Saül.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 et pourtant, là, ils étaient déjà dans leur patrie. Ils avaient déjà aussi à grand-voix-fils, et puis ils étaient aussi un hein. roi. Ils étaient chez eux. Mais en malade, leur fils, là, quand ils étaient ne sortir. Et ça passait comme si Dieu ne faisait rien, il ne voyait rien. Dieu, écoutez, frères et sœurs, pour l'amour de Dieu. Le Dieu que nous servons n'est pas un grand-père. n'est pas un copain. Ne n'est pas, pas quelqu'un qui peut <ríe> dire, mais je, je me côtoie avec lui. Non, non, non, non, frère. Il est bon, mais ce Dieu est un Dieu terrible, frère. Amen. Vous, vous devez le connaître, effectivement, pour que vous sachiez comment le servir. Amen. Il lit une chose dans le livre, je pense, dans le livre de Jouane, je pense, mais je crois que c'est pas dans les scènes d'écriture. Il dit, mais lorsque ce peuple s'approche de moi,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 Périt tous les premiers des dix, les dix. Amen, mmh. Amen. le même Dieu qui a fait prévoir d'autant de plaies. Le même Dieu, et dit moi, je change, n'est-ce pas L'homme, je peux changer, mais il dit Mais moi, je suis l'éternel, je ne change point. S'il vous plaît, frère, ça. La Bible nous parle effectivement que, autant de la grâce. Qui est exaucé. En fait, c'est une période de temps. Ça veut dire que ce n'est pas ça que Dieu est bonbon comme bonbon. Non, frère. Fais attention, mon frère. Fais attention, ma soeur. a dit, il ne fallait absolument rien. Je peux s'y faire effectivement. Dieu a dit, continuez votre chemin. Continuez seulement votre chemin. Vous, servez-moi seulement. Allez de l'avant. Il n'oublie rien, frère. Il ça veut dire, ça veut dire, je me souviens. Mm. C'est écrit. Mm. Si déjà les choses qu'on peut vous faire mm. sont écrites, et ce que vous vous faites à son endroit, mm. pour sa gloire, ne faites pas écrit. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, frère, je l'ai dit, je vais prendre un tout petit peu de temps aujourd'hui. Et je demande je suis toujours votre attention, frères et soeurs.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 Dieu ne vous permettra plus. Oui. Vous dites qu'en frère, tu exagères. Je vous pose la question. Vous vous souvenez des, des, des, des, des Judas Carrie N'est-ce oui. pas vrai oui. Quand il est bas, lorsqu'il a commis ce qu'il avait, avait commis, là, il est mort, non N'est-ce pas vrai oui. Bien oui. Sûr. Il y avait un prix des 30 talents là qui. Il dit je viens vous le remettre vous vous souvenez, non? Alléluia. Quand vous vous souvenez, dites quand même, amen. il faut lire, il faut lire les élus. Il a ramené, effectivement, il nous dit, ah, non, non, non, on n'en veut fait plus, on n'en veut fait plus. L'homme cherchait pour revenir à la position oh, oh, okay, plutôt, oh, oh, il ne savait plus. Il dit, je viens le remettre parce que je me suis rendu compte que j'ai vendu un innocent. Reprenez, laissez-moi la tournée. Il dit, non, c'est à toi, ça t'appartient. Il a fait tout, c'était plus possible. Amen. Vraiment. Ouais. Dieu sait que vous jouez beaucoup. Mm -hmm. Vos frères, vos soeurs. Dieu sait que vous êtes des hypocrites. Mm -hmm. Il le sait. Nous allons le voir tout à l'heure à saint écritures. Personne ne... Vous savez, à voir, il est là, il, est là, il observe, il dit, oh, tu n'a rien vu. Je peux, je peux, je peux, je peux. Dieu voit. Amen. Toi Alléluia. Il dit, je me souviens de ce que Amalek fit à Israël. Là maintenant, il y avait un regard tout à fait différent. Je me souviens de ce qu'Amalek fit donc à Israël, mon peuple, lorsqu'il sortit. Il a dit dans le psaume, ne touchez pas mes voies. Alléluia. Dieu. Amen. J'ai toujours eu à pouvoir vous le dire ici. Ne voyez pas toujours les rois comme seulement les prophètes prédicateurs. C'est non, vous aussi. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Quand, quand le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colonne de feu séparée à l'angle, c'était seulement sur Pierre Non. Non, les frère.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 Que Dieu l'avait laissé passer, pas de problème. Puis autant marqué que Dieu Dieu. Il, il dit maintenant là, maintenant là là là, là. je me souviens ce qu'il a fait à mon peuple et ça ne peut pas passer comme ça. Il est bon, frères et sœurs, mais il laisse le temps à l'homme de pouvoir comprendre les choses et de pouvoir se redresser. Dieu ne forcé la jamais.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 Tu as critiqué des avant, oui. Ce n'est pas de Dieu, évidemment. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Je te laissons que tu observes. Les mois qui passent, les lèvres passent. N'est-ce pas que j'agis toujours? Amen. Tu as eu des mauvaises pensées, et puis tu t'es prouvé effectivement que les choses sont pas. Je te, je te montre, hein. C'est pourquoi pour te rappeler. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne pèse. Amen. Alléluia. Et que tout soit bien. Amen. Parce que ça, c'est écrit dans, dans la nouvelle alliance, mais autant de Noé. Dieu a-t-il fait des salles la plus directement Non. Je vous pose la question. Non. Est-ce qu'il est venu dire bon, la pire Non. Il a laissé l'état. C'est toujours le même. Amen. Dans le Nouveau Testament, on le voit comme plus clair. Amen. Parce que ce qui s'est passé de l'ombre, non Amen. La réalité est là. Amen. Amen. Et je me souviens, j'ai te en déterminer. Pour qu'en observant quand même comment mon peuple avance, que tu saches que ce n'était pas mon peuple, c'était moi qui agissais. Afin que tu sois touché au-dedans de toi pour te repentir. Et dire, oh Israël, j'avais manqué en ces gens, à ces temps, à ces temps là J'avais considéré que ce n'était pas des dieux vraiment. Mais non, je considère que vraiment que le Dieu est avec vous. Je me répands. Quand vous vous répandez, Dieu pardonne. Amen. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on s'endurcit davantage, la Bible dit que vous vous amassez un trésor de colère, le jour de la colère. Oui. Vous pouvez comprendre vous dites, Mais plus que je t'ai laissé de l'air, tu n'as pas remarqué, mais... on est toujours là, on ah, est aussi, il pouvait bien voir, et vous... Ah, c'est l'orgueil en fait.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 afin qu'elle profite à tout le monde. Amen. Amen. Ce que Dieu veut que nous puissions être en fait. Et comme Amalek n'est pas en on ne voulait pas réellement, alors Dieu dit, maintenant je me souviens de ce qu'il fait. Saül sort. Bien. Va là-bas chez les abandons. Regardez très bien, frère et soeur. C'est Dieu de bonté que vous considérez comme un bon papa, et grand-père, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Et... Tout va passer à la lettre et puis c'est au chaos, mais ça, pas de problème. Je vous là, ces -là, qui vous considérez de pères là qui est plein d'amour. La Bible dit que c'est un dieu d'amour. Il dit à Salut par le prophète Samuel, il dit Mais va chez les Américains. Avec ton épée, là, il a dit avec la main, effectivement, il dit Mais va il dit, vous et moi tous par éternité. Et il cite bien clairement, pour ne pas qu'on dise qu'on n'avait pas très bien compris.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 Mais tu... Oui, parce qu'il est bon. Et tu arrives sur, sur une femme, la pauvre, avec son bébé de les seins dans la bouche. Le pauvre bébé qui <rire> est là... <rire> et toi, tu as ton épée, tu dois couper la tête du bébé. Tu dois réfléchir. Hein. <rire> tu dis, ah non, c'est Dieu, il est un Dieu qui est bon. Il ne il, il va, va pas vouloir que je coupe la tête de ses bébés quand même. Mais lui, il a dit, nous, ils sont donc ces bébés-là. Coupe la tête. Mm. Ça, c'est la fausse Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu, effectivement, que toi et moi, aujourd'hui, étant ainsi ici, si, que nous voyons sous notre oncle. Des mm -hmm. bons pères, grands-pères, qui, qui peuvent se laisser faire de n'importe quelle manière par nos gestes, ce que nous sommes, effectivement. Frère, mon frère, ma soeur, n'oublie pas ces jours, tu le payeras. Mm -hmm. Et c'est ça qui s'est passé, effectivement, le, quand il a parlé effectivement d'Israël, je vous ai laissé, je vous ai observé de ce que vous avez fait effectivement, mon peuple Israël. Vous avez dispersé par la terre tout entière, quand oh même commencé par cela. Et puis vous êtes rassemblés effectivement, et vous avez partagé mon pays. Mmh. Toutes les nations l'ont fait, vous avez fait cela, animé. alors moi je vous rassemblerai. Aucune, il échappe C'est sûr et certain. Il dit aussi le lieu que cela va se passer. Je voulais vous montrer dans les scènes d'écriture, frère. Dans la Bible, l'écriture nous dit une chose. Dans les actes. Acte au chapitre 17. Je pense que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 être jugé. Que tu sois Dieu, que tu sois n'importe quoi, effectivement, ou bouddhiste, je j'en sais absolument rien. Bouddhiste, c'est mon je ne sais pas tout ce que vous pouvez être sur la terre, suite, mais nous ne croyons pas, en c'est Il n'y a pas de problème. Que vous croyez en lui, que vous ne croyez pas en lui, vous ne voyez pas que existe, il n'y a pas de problème, mais tu seras quand même jugé.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 avant que ce Dieu-là t'amène au jugement, il va d'abord t'amener à quelque chose. C'est quoi Vous voyez, frères et sœurs, cela que nous, nous devons comprendre, l'importance de ce pourquoi on peut s'asseoir dans un endroit comme ça pendant des heures.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 C'est la bonne nouvelle du royaume Amen. qui sera pressée dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que c'est que le message c'est n'est pas le brochure, le retour à la bonne nouvelle. Amen. Amen. Amen. Il est pour servir un témoignage à toutes les nations. Et la étaient était ignorante, les bêtes, effectivement, comme il adorait, effectivement, et l'homme, Paul de Dieu qui est arrivé là avec la bonne nouvelle. J'ai dit dire nous à tout lieu, bien. Nous en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour. Vous voyez bien que il, ça c'est la bonne nouvelle. Il a dit mais il leur annonce maintenant qu'ils aient à se repentir. Donc déjà, il leur montre.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 Et puis quand on veut, on veut vous juger, vous pas ce jugement, on vous dit quand même le motif. Amen. La raison pour laquelle, effectivement, on veut avoir la convocation, vous savez, à cause ça, c'est monsieur, monsieur, monsieur, monsieur Jacobine, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur c'est Célestin euh, contre, euh, je ne sais pas, ces sociétés de Un exemple. On vous avoir comme ça, non Pourquoi Parce qu'il y a eu donc des, des, des, des arriérés des cybercarts pendant six mois que Célestin n'a pas payé.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 La volonté de Dieu, c'est pour qu'elle se mette tout sur toujours récoltes. Et nous contenons l'écriture, il dit. non regardez très bien. Verset. Parce qu'il a fixé un jour, un jour, où il jugera le monde selon la justice. Amen. Et là, on comprend effectivement que ce n'est pas selon ce que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 Certains en hein, les ressuscitant de mort. Donc Dieu va juger le monde. Ah. De quelle manière il va le faire, mais il va juger le monde par l'homme. Donc il t'annonce, toi, sur la terre, effectivement, oui, c'est le monde et toi tu seras jugé. C'est pourquoi, frère, je ne vais pas rentrer beaucoup de le je vais, vais. C'est pourquoi, frère, vous devez comprendre une chose. Et dans cette même écriture, de gens qu'on avait effectivement qui a été aussi apporté effectivement en il est écrit sur effectivement, là, effectivement, avant que le jour de l'éternel n'aille. vous fait penser à quoi à a on la Chine, non on la Chine, non mmh. euh mmh. mmh. Amen. on lit parce que Joël chapitre 2, on l'a hein.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 Parce que quand j'ai entendu, j'ai entendu la voix de Dieu me Amen. dit, oui, Mais, mais, mais frère, tu sais, et, dimanche, je serai là, si Dieu peut aider qu'on m'écoute. Mmh. J'ai compris. Parce que eh, ma grande orgasme me faisait la remarque. Oui, mais frère Léonard, je voulais te demander une chose. C'est comme si j'avais rêvé dans, dans mon rêve, je t'ai posé la question, mais, mais pourquoi tu dis toujours, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Pourquoi je ne veux pas vous retenir trop longtemps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 Et puis il dit, mais on n'a même pas réalisé que, que les temps étaient avancés. On était en train d'écouter la parole du temps. Donc quand nous aimons Dieu, nous lui donnons beaucoup de temps. Et que Dieu nous aime. Nous apporte la grâce de ça. Sa... Nous lisons donc dans le livre de Joël, comme je le disais, hein, c'était dans Joël, chapitre 2. Regardez très bien. Et il dit ceci. Si, il, mmh. il dit Je ferai paraître. Vous êtes honte Je ferai paraître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 Sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la. Oui, des hommes d'un Donc, vous voyez cela, frères et sœurs, c'est nécessaire. Vous pouvez ignorer, vous pouvez prétendre que non, il n'y a pas de problème, mais aussi vrai que cela est écrit dans les saintes Écritures. Vous ne pouvez pas y <coughs> Fa... D'ailleurs, elle va te précipiter plus dans le feu. Ah, ça. Mm -hmm. dit, je lui ai donné du temps pour se répandre, vous souvenez Et elle n'a pas pris compte effectivement de cet homme, son cœur était devenu tellement un C'est comme cela, frère. Faites attention à ses pouvoir se considérer soi-même comme étant plus oui. ou arriver à au supérieur à.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 Je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu, vous vous êtes des, des, des, des je ne pas moi, des pantalons, fais attention. Israël est monté dans son orgueil aussi, il est descendu plus bas. Et, lui, il était... Donc il est effectivement du jour du jugement, effectivement, et de la ruine des hommes impies. Donc les hommes le feu. Donc Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a donc désigné. C'est vrai, non?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 En cause de l'excellence de, de la connaissance de Jésus. Mon Seigneur et mon sauveur qui m'a sauvé par sa grâce. Enfin, les étouffes en Non, avec majesté, c'est ce qu'il vient de la gloire. Ça, ça, ça. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Frère, vous serez sévèrement jugés, frère mm. Souvenez-vous de ce que vous entendez. Un jour, ce sera trop tard. Il vous a donné beaucoup. Je sais ça. Mais,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 Avant l'arrivée du jour de l'éternel et ce jour grand et terrible, effectivement, il a parlé de cela. Et puis dans Malachi, voilà, au chapitre 4. il regardez très bien, Malachi, au chapitre 4, verset 1. Il dit Car, car, voici le jour vient. Malachi mmh. voilà, si, 4, c'est. Malachi, voilà, si, c'est pas loin, hein. c'est avant, avant Matthieu, le nouveau testament. Tout simplement, avant de commencer Matthieu. Vous avez, voilà, si c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Vous vais te parler de vous. Alors, il dit Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Une mmh. petite température seulement qui monte pour savoir plus très bien terminé. Mmh. Il dit c'est ardent comme une fournaise. Mmh. Vous connaissez bien Tous les hauteurs la blanche des mois. Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce que ce frère peut même m'apporter Qu'est-ce qu'il peut même m'apprécier non, non, non, Avant même qu'il soit né, j ai, j ai je connaissais déjà. Je connaissais tous les hautes. Tous les méchants Ils seront comme du chaud. le jour qui vient les embrasera Oula! et vous, vous souvenez de ce que notre maître disait non dans les scènes d'écriture vous voyez dans Jean au chapitre 15 vous savez là -bas? je crois que c'est cela Jean chapitre 15 il a dit une parole je pense c'est cela Le mm -hmm. Vous suivez mm -hmm. Tout serment qui est amour et qui ne porte pas du fruit, il est le rétro. N'est-ce pas mm -hmm. Maintenant, nous lisons verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les serments, et il sèche, puis on les ramasse. N'est-ce pas puis on ramasse les salmots, et qu'est-ce qu'on fait On les jette tout. Et qu'est-ce qu'il fait encore et... Vous voyez le parallèle Vous voyez le parallèle Il nous montre que nous sommes des salmons. il parle effectivement que tout salmant qui est à moi, qui ne porte pas du fruit. Je suis un chrétien. vous vous souvenez, non Comme dans Matthieu, effectivement, tout ce que dit, Seigneur, c'est fait, toujours très attention, n'interromps pas tous. Il met tout ça à moi qui est en moi et qui ne porte pas de fruit Moi oh, je connais Dieu, moi oh, je sais Dieu, et quand on t'observe. On n'a pas fait de moi, je fais pas de si. Est-ce que c'est ce que Dieu attend de toi Qu'est-ce que Dieu attend de toi Alors il dit ici, donc, tout ça, effectivement, il dit, si quelqu'un ne demeure par moi, il est jeté dehors comme le serment, et il sèche. Donc, on le retranche ici, n'est-ce pas Il ne porte pas de fruit Et puis nous retournons maintenant dans voilà c'est ce que c'est dit car voici le jour qui vient, hein? Adam comme une jambe tous les hauteurs tous les méchants seront le comme du chaud le jour qui vient les embrasera vous, vous suivez? Oui. dit l'éternel des armées oui. Et Dieu est pitié de ton frère. Vous savez, Dieu est bon. Et il me montre une écriture, et c'est vrai. J'ai dit, Seigneur, le peuple, je ne sais pas, mais que Dieu a quoi la grâce. Vous savez, même quand on fait la référence aux méchants, vous voyez les méchants, il non Vous connaissez les écritures. Et Dieu dit aux méchants, tu as moi-même, les lois. Vous se connaissez Vous savez cela, non Oui le jour qui vient les envasera, Dieu les abris, il ne leur laissera, il ainsi, assis, il Et pour vous qui craignez mon nom, et pour vous qui craignez mon nom, la crainte de l'éternel, c'est la reine du mal. Amen. Amen. Amen. là le commencement de la sagesse, Frère, je suis donné du temps à la parole de Dieu. Amen. Ces moules, les poissons, les vaches, et les viandes, ce que vous voulez manger, ça verra dans le secret mmh. mmh. Amen. Vraiment vrai, Amen. C'est la vérité. Vous. vous savez, aujourd'hui, nous pouvons même nous asseoir très longtemps. Amen. Mmh. Là, dans cette question, très longtemps. longtemps. C'est là que vous pouvez voir dans votre cœur. Est-ce que, qu'est-ce que je ressens le maintenant, le Seigneur? Est-ce que.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 Vous savez C'est ça que j'ai dit, on peut rester longtemps. Longtemps, là. Pour que Dieu nous accorde la grâce que toutes ces choses sortent. Amen. Amen. Vous savez, vous savez ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Je vais te prendre. Vous savez ce que Dieu est en train de pouvoir faire Vous savez ce qu'il est en train de pouvoir faire Vous savez ce qu'il est, qu est, qu est, qu est, qu est en train de pouvoir faire Vous savez dans les scènes écritures. Hum? le livre des héros vous savez ça vous qu'est-ce que la parole de Dieu fait elle juge Amen, Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, célébrera le soleil de la justice. Et, et la dirigeance sera donc sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme le veau du l'État. Vous sortirez, vous qui craignez mon nom, vous sortirez, vous sauterez comme le veau du l'État. Ah oui, oui, oui, oui, il dit, il dit, et vous foulerez le méchant. Vous allez fouler le méchant.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 Quand on parle de la loi, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Là. <coughs> Dieu tient seulement à une chose. Ce qu'il a déclaré. En déclarant, toi tant que fils, tu sais la place qu'il Alors quand il dit, il dit, mais voici, je vous enverrai des des prophètes. Avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Ah. Mm -hmm. Avant que ces jours-là viennent, effectivement, que les jugements viennent pour emporter, effectivement, avant cela ne vienne, effectivement, je vous envoie un prophète. Et lui le prophète. Qui ramènera donc le cœur des, des enfants à la leur paix -père. oh. <rire> Nos pères, à nous sont des apôtres. Amen. Amen. Et qu'il nous ramène effectivement sur le fondement. Amen. Prophète et les apôtres, c'est-à-dire que sur le fondement où ils s'étaient nés. les prophètes ont été sur un fondement. Les apôtres, c'est la même chose. Quel est donc ce fondement Là où les prophètes se sont tenus, les apôtres aussi, frères, c'est cette unique et la seule, l'unique fondement sur lequel nous devons revenir. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen, oui, frère. On ne parle pas de lui pour simplement parler, il est tellement si important. Amen. Oh oui, frère, si, si vous saviez ce qu'il ce que, est, qu est ce qu'il a, ce qu'il représente, frère. Vous savez, quand on dit aimer le Seigneur de tout son, son cœur, vous prendrez le plaisir de pouvoir. Même si ce qu'il vous dit est tellement dur, mais <coughs> vous sentez que là, au fond fond de votre âme, il dit, mais vers qui d'autre pourrais-je aller J'étais perdu dans le bas-fond. Ma mère ne pouvait pas. Mon ça, père hein. ne pouvait pas. Aucun homme ne pouvait le faire. J'étais là tout seul, abandonné tous les hommes. Aïe et tu as été Amen. Tu es jusque dans le lieu où personne Amen. ne pouvait venir me Amen. Amen. Tu me souviens d'où j'étais, mon Seigneur. Amen. Tu as été le seul. Amen. Alors aujourd'hui, il devrait généralement t'abandonner à cause d'un homme. Amen. Ou une femme, non. Un travail. Amen. De mariage. Ou de mes enfants. Ou je ne sais pas moi de quoi. Même si ma famille doit m'abandonner. Amen. Amen. Même si la femme doit m'abandonner. Même si l'homme doit m'abandonner. Si Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Parce que j'essaie une chose. Amen. Que les jours où mon corps sera sans vie, C'est ici, Déplacé dans le cercueil. Amen. Ma femme m'abandonnera. Mon mari m'abandonnera. Mes enfants m'abandonneront. Tout le monde! Mais toi non. Amen. Tu revendiqueras ce corps. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est un temple qui est à toi. Amen. Amen. C'est la part de la, de, Amen. De la compréhension Amen. des enfants. Amen. Il n'y a aucun homme qui peut vous aider comme lui. Il n'y a aucun homme qui peut faire ce que lui est capable de faire. Amen. Mais il a porté ton jugement à toi. Et ce n'est pas lui que Dieu va juger le monde. Celui-là est là. Et ton Seigneur. C'est lui pour qui sur la terre tu as venu. Il a dit sans moi. Pour le pouvoir,